toujours guéri à jamais je veux chanter ça nous mange au monde entier je veux proclamer sa gloire tout, tout au long de ma vie dans les pleurs et la souffrance il est près de moi dans la joie et la sober fancy and